On ne peut pas plaire à tous ses clients. Malgré tous les efforts que vous pouvez faire dans votre business, vous trouverez toujours des gens pour vous critiquer ou pour critiquer votre travail. Et c'est normal, parce que rien n'est jamais parfait. Le parfait n'existe que dans les rêves. Vous aurez beau faire le maximum, il y aura toujours quelque chose qui cloche sur lequel un client mécontent se précipitera comme un fauve sur sa proie. En général, vous remarquerez que le client mécontent, c'est celui qui bosse le moins. <rire> oui. Mais ce qui compte, c'est d'essayer de faire le mieux, de faire son maximum. Mais personne ne peut se vanter d'être parfait. Alors le jour où vous aurez le moral dans les bottes, à cause de méchantes critiques, pensez à cette phrase. Je sais très bien que je ne plais pas à tout le monde, mais quand je vois à qui je ne plais pas, ça ne me dérange pas. Eh oui, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais c'est si bon de le savoir, et c'est bon pour le moral. À bientôt